Je vous présente la fiche « Article ». En cliquant ici, vous pouvez générer automatiquement une référence, indiquer le nom du produit, la famille à laquelle il appartient et la TVA. Ici, ça concerne les tarifs. Il est possible de créer un tarif en avance. Imaginons que le 1er mars, vous voulez augmenter le prix de votre macaron. Vous n'êtes plus obligé d'attendre le jour J pour le faire. Dès le 1er mars, le macaron passera à 2 euros. Concernant les tarifs spéciaux qui concernent les clients fidèles, les fournisseurs, vous souhaitez appliquer une TVA de 1,5. Lors de la saisie des ventes, le client sélectionné pourra acheter cet article avec une TVA réduite. Concernant les remises, vous pouvez le faire sur cet article. Dans la composition, imaginons que vous voulez vendre une boîte de 6 macarons. Vous l'indiquez ici. Vous mettez l'article concerné. La quantité qui est de 6 macarons et le prix vendu. Dans divers. Dans « Images », vous pouvez insérer une image qui apparaîtra lors de la saisie des ventes.